Ma drogue c'est l'encens, le silence c'est mon essence Sentir en moi l'ascension dans les cieux de tous mes sens Pas besoin de se faire ses pour cette sensation de succès Pas besoin d'un gros budget pour cette sensation de sécu C'est dans ces moments muets que je réalise que j'ai vraiment une vie haut de gamme Et tous ces mamours cruels je pénalise donc je pète tellement de la vie dure dans le rap, j'ai pas l'attitude, mais moi au moins j'ai l'aptitude J'ai vu se cacher des merveilles, j'ai pu contempler des mirages Sans ce goût de miel qui s'éveille et ne doute jamais des miracles Je pourrais apprendre une nouvelle langue et me remettre à la guitare Ouais j'en fais plus de 60 ans mais paraît que c'est jamais trop tard Le sourire me donne des idées donc maintenant c'est décidé Je vais rétablir la vérité, et me mettre sur les champs élysées J'irai au monde combien je l'aime, j'embrasserai même les mamies rudes J'essaierai, j'arriverai peut-être à donner de cette béatitude